Donc moi je m'appelle Anis, euh, je travaille pour le site de Rue du Commerce, en tant que responsable front. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'aventure Webperf que mes équipes et moi-même vivons depuis un an. Donc euh, je vais vous expliquer comment la Webperf est née chez Rue du Commerce, euh, comment on a lancé ce projet, j'aborderai aussi les outils mis en place, les barrières que nous avons surmontées, et les résultats que nous avons obtenus. Alors Rue du Commerce c'est une société qui a été créée en 1999, donc historiquement, elle vendait des produits euh, high-tech. Euh, ensuite, en 2007, elle a lancé sa marketplace, où elle héberge euh, le catalogue de plus de 1300 marchands. Donc on appartient à un carrefour depuis 2016, et euh, on vend à peu près 8 millions d'offres actives, donc c'est beaucoup moins que ses discounts, mais on, on grimpe, on grimpe, et on a euh, 5 millions de visiteurs uniques par mois. Donc on peut dire que euh, Rue du Commerce a un trafic assez soutenu. En 2016, Rue du Commerce, c'est 16 ans de dette technique qui sclérose la performance du site. Euh, donc on a une grosse application, un gros monolithe, quatre frameworks PHP maison, qui correspond à quatre tentatives de refonte non abouties. Euh, on déployait à la main, on n'avait pas de CICD, pas de sécurité, pas de scalabilité. Et on n'avait pas moyen de, de, de croître la marketplace, donc on avait beaucoup de marchands qui étaient en attente pour donner leur catalogue, mais... Euh, Techniquement, c'était compliqué, on avait des temps de traitement qui étaient très très longs. Du coup, la direction a lancé un projet de, de replatforming, de modernisation de sa plateforme web, mi-2016. Et euh, donc, en gros, on a tout refait, du sol au plafond, la fiche produit, le moteur de recherche, les listes produits, la home page, le panier, le paiement, l'espace client et le DAM. Donc pour ça, on, on a essayé de se mettre à jour, on a utilisé... Euh, des, euh, des solutions euh, neuves, donc on a pris un framework PHP euh, performant, euh, on a utilisé des bases de données type NoSQL pour euh, la scalabilité la disponibilité, on a utilisé des messages brokers. on a changé de serveur web avec Nginx, on a fait du cache avec Redis, Varnish, on a utilisé des solutions pour industrialiser nos déploiements front, pour industrialiser nos déploiements en production avec Docker et Jenkins, et puis du monitoring avec euh, Blackfire, Elasticsearch, etc., etc. Donc après euh, 8 mois de travail, on a déployé, euh, on a utilisé des solutions pour euh, suivre euh, les, les temps de réponse, donc on, on a fait un, un gros focus sur les temps back-end, euh, parce qu'on avait des temps back-end qui étaient très longs, et euh, donc avec Elasticsearch, le, le, le jour de la mise en prod, on a suivi les temps de réponse et on a obtenu d'excellents résultats. Donc sur la fiche produit, on a divisé les temps par 20, on est passé de 1500 millisecondes à 45 millisecondes, alors ça c'est vraiment sans cache, donc sans cache CDN, sans cache varnish, donc euh, nos serveurs mettent 45 millisecondes à délivrer la fiche produit, 150 pour délivrer des résultats de moteur de recherche et les listes produits. Donc euh, nous on a constaté ça en interne parce qu'on avait des outils, euh, ensuite il fallait que d'autres le voient. Donc le premier euh, vers qui on s'est tourné c'est Google, Donc on voulait voir comment Google réagit par rapport à, aux changements qu'on a faits. Et euh, bah là c'est bingo, donc euh, vous voyez la courbe en haut, est, elle est ici de la search console de, de Google et vous voyez euh, le temps de téléchargement d'une page en moyenne qui est mesuré par Google. Donc le, le, trois jours après la mise en prod, on a vu que ça a chuté et que le crawl Google a augmenté et en 15 jours il a été multiplié par 10. Alors Google il est un peu intelligent, au début il teste, il augmente par, par, par, par paquet de 100 000, 100 000 etc. Et il y a une nuit où Google a même indexé 3 millions de fiches produits, donc euh, on n'avait jamais vu. Et donc clairement euh, le TTFB donc il influence le temps, le temps de crawl, donc le TTFB c'est le time to first byte, donc c'est le, le, le, le temps que le serveur met pour, euh, pour envoyer une page. Donc il euh, y a le temps serveur, euh, mais il y a aussi euh, la résolution DNS, le transfert réseau, etc, etc. Euh, donc on était euh, très satisfaits et euh, donc on, nous on a constaté que ça marchait bien de notre côté, Google l'a vu, maintenant il fallait que nos utilisateurs le voient. Et on n'avait pas d'outils pour mesurer ça, mais vraiment rien. La, la seule chose qu'on avait, c'était euh, le journal du Net, qui euh, tous les mois publie un classement des euh, sites euh, les plus visités en France, un classement WebPerf. La métrique qu'ils utilisent, c'est le speed index, donc on l'a expliqué euh, ce matin. Donc le speed index, c'est la vitesse de remplissage. Et euh, donc on a attendu euh, le 15 mars, voilà, et euh, le résultat, c'est qu'on bah, était 40e. 40e sur 40 voilà, avec un, un speed index de 12 444. Ce matin, Jean-Pierre disait que la médiane était à 6 000, donc on était très très loin quoi. Euh, Donc on était très déçus, et, euh, et en fait l'explication elle est très logique. Quand on regarde euh, le waterfall, donc le waterfall c'est une représentation des, du chargement des éléments de la page euh, au, au cours du temps on voit qu'il y a deux catégories, il y a le temps back-end et le temps front-end. Donc le temps back-end, résolution DNS, négociation SSL, téléchargement, etc., etc. Donc il ne représente que 10% du temps des chargement par rapport au chargement total. Donc même si on avait divisé par 10 000 les temps de réponse, bah, ça ne ça, ça change rien. Quoi. Donc euh, on, a on a digéré ça, euh, et à la DSI, on a vu qu'il fallait qu'on bouge. Et donc pour ça, on a essayé d'utiliser le classement que je vous ai montré avant pour convaincre notre direction euh, d'investir sur la perf. Euh, donc pour ça, on les, on, on les a vus euh, et on leur a présenté euh, le projet. Et avec un objectif, c'était de faire de la Webperf une priorité de l'entreprise. Pour ça, on avait euh, trois demandes. La première, c'était euh, bah, que ça devienne une priorité IT et marketing. Parce que la Webperf, c'est pas que l'IT, c'est beaucoup plus que ça. Donc j'ai mis le marketing, mais en fait, euh, c'est toute la chaîne qui, euh, qui est impactée. De la personne qui va décider du projet aux, aux ops qui vont gérer la production. Il nous fallait du budget, donc du temps et de l'argent. Et il fallait aussi qu'on arrive à sensibiliser en interne l'importance de la perf. Donc en septembre 2017, c'était il y a un an, presque jour pour jour, on a lancé le projet. Donc pour ça, on a fait une petite organisation. Donc on n'a pas beaucoup de moyens, donc on a fait une petite team transverse avec un lead front qui est dans mon équipe. Lui en fait il s'assurait de la réalisation et du suivi des chantiers d'optimisation. On avait un ops qui nous aidait sur la partie infra, donc en l'occurrence c'était nos responsables infra. On avait un chargé de projet marketing qui euh, faisait office de relais euh, avec le market et, euh, et les métiers. Et puis en plus de ça il s'occupait euh, de la partie euh, tag management system, donc euh, tag commander, le chargement des différents widgets. Et puis on a pris une expertise externe, donc en l'occurrence Fasterize et Stéphane, qui nous a accompagnés et conseillés sur les techniques des différentes optimisations. Donc on a obtenu le go de la direction, on a monté l'organisation, maintenant il faut commencer à travailler. Donc avant de commencer à travailler, on a voulu s'outiller. S'outiller pourquoi bah Pour savoir d'où on vient, où on va, et mesurer la progression. Donc pour ça il y a plusieurs outils qui existent, qui sont d'excellents outils. Il y a AirBoost, Quanta... Speedcurve, Web Page Test, euh, GT euh, j'en passe et j'en passe. Donc nous, on a fait le choix de prendre Speedcurve. Euh, speed Speedcurve, d'ailleurs Speedcurve via Steve Souders, donc euh, la personne qui a écrit le bouquin que vous voyez ici. Donc euh, c'est une solution qui euh, se repose, qui s'appuie euh, de Web Page Test, et on a voulu en fait euh, travailler deux métriques euh, le Start et le Speed Index. Donc Startrender, c'est l'équivalent du first paint que vous avez expliqué Jean-Pierre ce matin. Donc c'est le moment où le premier pixel s'affiche sur la page et le speed index, bah, c'est la vitesse de remplissage de la page. Donc on a commencé à travailler, c'est six mois d'optimisation. Donc euh, six mois de travail. On a commencé en, en mois d'octobre, septembre-octobre, on a fait un, une grosse partie du travail euh, en six mois, on a terminé au mois de mars. On a continué, bien sûr, mais je vous détaillerai après. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé le head. Donc c'est tout ce qui se situe au-dessus du head, donc toutes les ressources critiques, le CSS, le JS, etc. On a limité les domaines, c'est une des techniques d'optimisation. Avant, on avait plus de quatre domaines entre nos CSS, nos JS, nos images, le site, etc. On a différé les JS, on a fait du Lozy Loading, des techniques d'optimisation. On a fait du SVG, on est passé de HTTP en HTTPS en HTTP2. On est passé en adaptatif et on a utilisé un CDN. Mais en fait, on n'a pas fait que ça. On a fait 100 optimisations techniques. Alors sur 6 mois, ça équivaut à peu près à 3 tickets par semaine. Donc c'est à chaque fois des petites tâches. Mais comme on en avait beaucoup et sur la durée, bah ça fait ça. Résultat, donc ça, c'est l'évolution du speed index de la fiche produit entre le mois d'octobre de l'année dernière et hier matin à 7h du mat. Donc on voit qu'on passe d'un speed index de 12 000 à 1850. Donc euh, vous voyez, entre le... Entre le mois d'octobre et le mois de mars, on a, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup optimisé. Puis en mars, on continue, c'est des petites optimisations euh, qui se voient pas beaucoup au jour le jour, mais quand on, quand on regarde ça, bah, on voit qu'on qu qu progresse de, de, de jour en jour. Et puis les petites notes qu'on met ici, là, c'est bah, toutes les, les optimes qu'on met, c'est les événements, euh, les modifications du code et, euh, et les événements euh, de rue du commerce, donc les French Day, les Black Friday, Noël, etc., etc. Donc une petite vidéo pour montrer euh, le résultat. A droite, vous allez avoir une vidéo de, du chargement de la fiche produit qui a été mesurée hier matin. Et à gauche, j'ai pas. Je commence. Oui, je, je vais appuyer. Et, euh, et à gauche, vous verrez euh, la fiche produit telle qu'elle était l'année dernière. Donc voilà, ça s'est chargé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, on n'était pas en adaptatif. Ça veut dire que quand les gens recevaient des URL de fiches produits sur leur téléphone portable, ils étaient d'abord dirigés vers le site desktop. Donc, hop, le site se chargeait. Et ensuite, il y avait la redirection vers le site mobile. Donc il y avait la double peine. Donc C'est vraiment ce qui, euh, ce qui se passait l'année dernière. Quoi. Voilà. Autre élément intéressant euh, avec SpeedCurve, c'est qu'on a la possibilité en fait, euh, de suivre nos concurrents. Euh, donc là, c'est l'évolution du speed SpeedIndex... Euh, euh, sur la semaine dernière, entre euh, rue du commerce, et Discount et Amazon, qui sont nos concurrents directs sur la, sur la, sur la perf. Donc, euh, on voit bien, euh, donc nous, on est en vert, on est, on est tout en bas. Et, euh, et, euh, et, et cette courbe, elle est intéressante parce qu'en fait, elle est, elle est diffusée aux différents responsables et même à la direction. Et en fait, ils peuvent suivre semaine par semaine les, les évolutions. Donc, euh, quand on fait une mise en prod malheureuse, bah, ça se voit tout de suite. Quoi. Autre chose qui est intéressante dans SpeedGear, donc euh, comme on peut mesurer rue du commerce et nos concurrents, on a aussi la vidéo de rue du commerce et nos concurrents, donc là j'ai retiré ces discounts, et par contre j'ai laissé les autres. Et donc là on peut voir, pareil, hein, c'est des vidéos qui sont diffusées au board, donc nous on s'est affiché en premier, après Amazon, après la FNAC, oxybul et Topacha. Voilà, donc euh, un outil super intéressant. Donc après avoir fait ça, euh, au mois de mars 2018, donc on savait qu'on avait fait énormément de progrès, et euh, on avait déjà mesuré au mois de décembre 2017, donc on était passé de la 40e à la 17e place, donc déjà un super exploit. Et au mois de mars 2018, ben on est premier, et on est premier depuis le mois de mars, et puis tous les mois on vérifie le classement et, et on regarde les, les, les différents résultats obtenus. Donc sur un an ça fait ça, 40e, 17e, 11e et premier. Ensuite, on a ce que je voulais vous montrer, c'était une courbe de Google Analytics. Donc les métriques ne sont pas terribles, mais ça donne quand même un petit aperçu. Donc là, c'est une distribution du temps de chargement entre l'année dernière, en 2017, en février 2017 et en février 2018. Et on voit en fait, donc, ce qu'il y a tout en haut, c'est le nombre de personnes pour qui on a affiché le site en moins d'une seconde. Donc on est passé de 724 à 6384. Entre une et deux secondes, on est passé de 23 000 à 57 000. Mais si on retourne la courbe comme ça, hop, on voit bien en fait qu'on a déplacé la courbe bleue vers la gauche et qu'en fait qu'on a rapproché beaucoup de personnes avec des temps de réponse beaucoup plus intéressants. Euh, au niveau taux de transformation, alors la corrélation n'est pas évidente euh, entre Webperf et, euh, et le taux de transfo, mais ce qu'on a constaté en février, c'était qu'on avait un taux de transfo qui a augmenté de 56% par rapport à l'année dernière. Alors c'est des chiffres à prendre avec euh, vraiment beaucoup de précaution parce que euh, la web perf c'est euh, un élément parmi tant d'autres. Il euh, n'y a pas que ça qui contribue au, au taux de conversion mais ça donne une petite idée. Quoi. Alors c'est quoi le secret Donc euh, en fait on s'est mis en position d'aller vite. On a fait 100 optimisations en 6 mois, ça veut dire qu'on a mis en place une organisation pour pouvoir déployer souvent. Donc on avait tout refait, toute notre stack, donc pour nous de déployer euh, c'est pas compliqué, on déploie euh, plus, plusieurs fois par, par, par, par, par jour. Et, euh, et donc on est allé très très vite, quoi. on n'a pas attendu. Ensuite, euh, il faut être patient, parce que euh, quand on déploie une optimisation, ça ne se voit pas tout de suite. Euh, jour par jour, semaine par semaine, c'est ce qu'on voit. Mais par contre, dans la durée, euh, c'est quand même assez flagrant. Et ensuite, euh, bah on s'est beaucoup appuyé sur l'équipe système et réseau. Et aussi, on a embarqué le marketing avec nous et l'ensemble de la société, parce qu'en en fait, seul, on ne peut pas avancer, on a besoin vraiment de tout le monde, quoi. Des points de douleur, alors on en a, des obstacles, on en a surmonté. Donc le premier, c'est la sensibilisation à la web perf. En fait, on doit sensibiliser tout le monde. Et ça, c'est un travail au quotidien qui est, qui est lourd, qui est compliqué, parce qu'on doit rappeler systématiquement que c'est important. Donc à chaque projet, il y a des, il y a des nouveaux sujets qui arrivent, et ben forcément, il y a des nouvelles personnes, il faut, il faut les éduquer. Donc ça, c'est compliqué. L'intégration des widgets marketing, Donc, je pense que vous connaissez les solutions de, de gestion d'avis, de personnalisation, de recommandation. Donc c'est des solutions qui arrivent il euh, y a deux moyens de les, les implémenter, soit en mettant un code JavaScript, soit en utilisant les API. Le code JavaScript, c'est une implémentation qui dure une heure ou deux, les API, c'est un peu plus long. Du coup, c'est compliqué de convaincre le marketing de leur, pour leur dire qu'il faut utiliser une solution qui impacte moins la, la perte. Et, euh, et donc voilà, c'est des, des intégrations un petit peu plus lentes, et par contre, une fois que c'est fait, euh, bah, l'expérience utilisateur est quand même meilleure. Le travail d'intégration est plus difficile est plus long, ce que je vous disais. On a rapatrié des ressources critiques aussi, euh, toutes les solutions d'ABTest, euh, de Tag Management System, euh, de Tracking, etc., etc. Et puis les tiers, c'est la publicité. Euh, je pense que tout le monde a eu des problèmes avec la publicité. Euh, Jean-Pierre nous l'a dit ce matin, euh, on a des grosses variations de speed index avec euh, les publicités, et puis ça a un énorme impact sur l'interactivité. Donc l'interactivité, c'est en fait, bien d'afficher une page très vite, mais par contre si on ne peut pas cliquer ou si on doit attendre 500 millisecondes avant de cliquer, c'est un peu compliqué. Alors au niveau de la culture webperf, euh, ce qui est bien, c'est qu'en un an on s'est beaucoup amélioré. Euh, tout le monde dans la société suit le classement du JDN. Euh, chez Rue du Commerce, mais même chez Carrefour. Le top management euh, suit ça, tweet, euh, s'informe, et donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, euh, on a mis en place un suivi des indicateurs webperf, où euh, toutes les semaines, euh, en fin de semaine, ils reçoivent euh, les dashboards que je vous ai montrés euh, tout à l'heure. Avec euh, bah, l'évolution des différentes métriques. Donc on peut utiliser plein de métriques. J'ai montré Star Tram Speed Index. Toutes les métriques que Jean-Pierre a évoquées ce matin, évoqué ce matin euh, on peut aussi les envoyer. Un, un truc intéressant, ça s'est passé la semaine dernière, il y avait les French Day. Donc un, une personne au marketing, euh, donc un contributeur au CMS, a décidé de remplacer euh, des images de la homepage par un carousel. Euh, bah, ça s'est vu au bout d'une heure parce qu'on a reçu une alerte de speaker qui disait que notre Speed Index était passé de 1800 à, à, à 2005. Euh, ce mail là tout le monde l'a vu et du coup euh, la personne nous a appelé nous a dit ce qu'il fallait qu'il fasse on lui a dit qu'il fallait juste qu'il remplace le carrousel par les images ça a été fait en moins de trois heures c'était corrigé donc euh, voilà c'est des choses assez concrètes qui se passent. Le truc le plus important c'est que la webperf c'est plus un projet IT maintenant sur l'e-commerce c'est devenu une exigence technique un peu comme la sécurité euh, euh, la disponibilité. Chaque projet qu'on qu qu qu a en front il bah, y a un item web perf et du coup en fait on ne parle plus de coût de web perf parce que ça fait partie du projet. Nos plans pour 2019, bah, on va continuer nos optimisations techniques, on va exploiter un peu plus le monitoring Grum, on va intégrer euh, nos mesures perf à la CI pour ne pas avoir euh, les, euh, les résultats en production mais, euh, mais bien avant euh, pendant la phase de développement, on va essayer d'optimiser les tiers de la publicité, améliorer euh, l'interactivité et continuer à à améliorer la communication. Donc, pour conclure, euh, investissez sur un outil de monitoring, euh, sensibilisez en interne tout le monde, hein, du top management jusqu'à l'ops qui va qui va déployer et qui va gérer la prod, euh, mettez en prod souvent, communiquez en interne et en externe, faire de la veille et puis suivez vos concurrents. Merci. Merci beaucoup. Donc sur l'horaire, on est carrément en avance, donc si vous avez des questions, ça serait vraiment bien. Ah bah là, là là, ça se décoince. Allez, c'est le premier que j'ai vu. Bonjour, euh, Bonjour. Je, voulais si, euh, je voulais savoir si il y avait d'autres critères que le, le JDN que vous avez utilisé pour convaincre la direction, et si oui, lesquels euh, C'est presque le seul. Il y en avait d'autres, mais on a utilisé celui-là parce qu'il bah, est marquant. Il euh, y a le nom Rue du Commerce qui est affiché, on est dernier, 40e, donc ça, ça suffit. Voilà. Après, euh, on aurait pu leur apporter euh, d'autres mesures. Euh, on aurait pu leur apporter une mesure qui montrait qu'il y avait une corrélation entre la webperf et le taux de transfert et les chiffres d'affaires. On ne l'a pas fait parce qu'on a considéré que l'article était suffisant. Quoi. Voilà. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que ça a eu un impact sur le trafic euh, issu du référencement naturel Est-ce que vous avez pu le mesurer alors, euh, on a étudié ça, euh, mais on n'a pas trouvé, on n'a pas, on, on a pas vu d'impact. En fait, ouais, euh, on, le seul impact qu'on a vu, c'est sur le, sur le crawl. Euh, ouais. Ça, on l'a vu. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais par, mais par rapport au positionnement, on n'en a pas vu. Et c'est quand que ça a été mis en ligne que ça a vraiment baissé le, c'était il y a un an, c'est ça euh, En mars 2017. D'accord. Ok. Pas de question. Mars 2018, pardon, excusez-moi. Pendant ce temps-là, je vais demander aux quatre CTO suivants, donc Aurélien, François, Vincent, Dimitri, si vous pouvez aller vous placer sur les, sur les petites tables. Bonjour, j'ai deux questions en une. Euh, la première, c'est, est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez fait pour sensibiliser vos équipes de dev à ces problématiques ou à perf et à les faire, comment vous les avez fait monter en compétences et la deuxième, est-ce que vous avez déjà des choses en tête sur comment vous voulez intégrer la mesure de la web perf dans votre outil de CI Alors, pour la première question, euh, en fait, on n'a pas eu besoin de, de sensibiliser l'équipe parce que nous, on a une petite équipe. Et puis, les personnes qui ont travaillé dessus euh, euh, sont friandes de ça. Donc, c'était un sujet technique intéressant et on n'avait pas besoin de les sensibiliser. Ensuite, par rapport à la CI, euh, le, le, ce qu'on veut mettre en place, c'est juste à chaque. À chaque euh, à chaque push, euh, prendre des mesures euh, sur différentes métriques, donc en l'occurrence le start Render et le speed index, euh, et, et, et peut-être plus tard aussi, euh, euh, ne pas permettre des mises en production euh, si on a dépassé euh, le budget qu'on s'est fixé, parce qu'on a aussi mis en place un budget performance. Voilà. Et puis un autre moyen de motiver les équipes, c'est le classement en fait. Le fait d'être de, de, de, passé devant Amazon, bah c'est motivant quoi. Ça ah, suffit. Okay. Oui, euh, du coup je me demandais, est-ce que vous aviez des métriques sur euh, l'efficacité, c'est-à-dire le par exemple vos coûts serveurs, est-ce que euh, le but c'est juste d'avoir la, la page la plus rapide possible, mais aussi euh, de par exemple euh, être plus efficace au niveau serveur et réduire le le, la charge. Alors, ça n'a pas fait partie de, des travaux, ouais. euh, et euh, je ne sais pas si on va le faire. Voilà. Mais en fait, au niveau des serveurs, on n'a pas changé énormément de choses. Quoi. Les seules choses qu'on a changées, c'est plus la configuration des serveurs web, la mise en place du CDN, HTTP2, HTTPS, mais on n'a pas ajouté de machine, on n'a pas... Ça, c'est des, des projets qu'on a fait quand on a, quand on a fait la modernisation de, de la plateforme. Mais sur la partie perf, c'est essentiellement le, le front. Euh, bonjour, moi j'avais une question bonjour. sur les... En fait, le site, là, on voit que vous avez lancé une, une refonte euh, il euh, y avait l'air d'avoir une grosse dette technique ouais. euh, avec combien de systèmes ça interagit derrière en okay. termes de, de au niveau back-end qu'est-ce que euh, vous bon. entendez comme euh, système bah, moi par exemple je suis de confort à main, en fait, on a un, on a un, un historique un back-end existant avec un, un nombre de fonctionnalités assez énorme ouais. Donc, en fait, moi, pour moi faire ce genre de, de modif euh, aussi rapidement ça me paraît euh, en termes de recettes derrière, Alors, de, tu, etc. Ça me paraît complètement... Tu, tu, euh, tu parles sur la possible. partie back ou sur la partie front sur, sur la partie back, vraiment. Enfin, okay. la, pas en fait, pas l'aspect front, c'est plus euh, les interactions que tu peux avoir avec... Enfin, euh, Nous, par exemple, on interagit avec des magasins en temps réel, on ouais. envoie des commandes dans les magasins, etc. Ok, je comprends. Ouais. Alors, si, si tu veux, on, on, on, on a fait une grosse refonte, mais il y a quand même certains outils back-office legacy ouais, qui, euh, qui, qui, qui, qui, qui sont là. Quoi. Euh, donc... Euh, après, nous, on a mis en place une architecture en un microservices où, euh, où, euh, où le cycle des développements sont beaucoup plus réduits que des applications en monolithes. Donc ça, ça nous a aidé, en fait à aller vite parce qu'on a pu euh, paralléliser euh, les développements. Si tu veux, on a, on a un, micro, un service de recherche, un service fiche-produit, un service panier, un service espace-client, espace -client, pardon, euh, un service qui gère les images. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'on a fait ça en moins d'un an. Mais on avait euh, six équipes qui ont travaillé en parallèle. Alors effectivement, la mise en prod, euh, elle ne s'est pas faite euh, d'un bloc. On a commencé d'abord par le moteur de recherche, après les fiches produits, les listes produits. Euh, mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Mais c'est vrai qu'il euh, nous reste encore quelques applications back-office, legacy qui, qui sont là, mais ça fait partie des, des projets 2019. Quoi. Mais en tout cas, ce qu'on a fait en back-end, c'est très bien, il faut le faire, mais ce n'est pas ça qui est fait qu'on a progressé. Euh, on l'a vu dans ma presse... On a, on a amélioré les temps de réponse back-end, mais c'est que 10%. Quoi. Le, le reste, tous les progrès qu'on a fait c'est sur la partie front. En tout cas, les, les, les travaux d'optimisation. Ok, ben merci beaucoup Anis. Après.